bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel qui fait suite à une demande d'un abonné alors la demande est très simple m'a paru un peu bizarre au départ mais en fait euh, elle peut être utile donc regardez mon personnage ici j'utilise les flèches gauche et droite de mon clavier tout simplement pour le déplacer de gauche à droite alors le personnage est un personnage très simple je vais vous montrer son script de déplacement vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué alors l'idée euh, de la demande c'est un système un peu de double tap un double toucher sur une touche et notamment sur le get axis bon c'est adapté à n'importe quelle touche mais ici imaginons que je vais vers la gauche je voudrais en faisant une double pression sur ma flèche de gauche aller euh, beaucoup plus vite c'est à dire courir euh, dans, dans un jeu en fait où là on voudrait que notre personnage court tout simplement donc là on va tout simplement modifier sa vitesse en fonction du double du double tap alors la difficulté réside au niveau du double tap évidemment vous allez voir que c'est assez simple à mettre en œuvre. alors ici j'ai une scène avec un robot euh, avec un contrôleur, ici mon script qu'on va éditer ensemble pour que vous compreniez bien donc ce script est très simple, je déclare des variables de type float public, normal speed qui est égal à 2, sa vitesse de marche run speed qui est égal à 10, qui va être sa vitesse de déplacement rapide, sp qui va nous permettre de récupérer ici la normal speed et axis qui va récupérer le getaxis raw horizontal alors pourquoi le getaxis raw et pas le getaxis tout court, parce qu'il me semblait que c'était un petit peu mieux mais les deux sont valables, alors la différence pour ceux qui ne le savent pas, entre le get axis row et le get axis tout court c'est que le get axis row ne renvoie uniquement que trois valeurs, quand j'appuie sur la flèche de gauche moins 1, quand je ne touche à rien 0 et quand j'appuie sur la flèche de droite, 1 il n'y a aucune variante intermédiaire ça ne va pas progressivement de 0 à 1 alors qu'avec le getAxis on va avoir des valeurs intermédiaires. Là non, euh, c'est 0 directement 1 et moins 1 avec le getaxis. Donc voilà pourquoi je l'utilise. Alors maintenant on va s'intéresser à comment justement coder tout ça. Alors on va avoir besoin d'autres variables. Alors je vais les mettre en dessous même si on aurait pu les mettre là. Euh, et on va les mettre d'ailleurs, bon on va les mettre en privé. Float, on va donc avoir besoin de deux floats, time1 et time2. Ensuite on aura besoin d'une variable de type boolean, et qu'on va appeler euh, isTap, voilà, pour le double le double, le, le double toucher sur, la, sur la, la touche. voilà. Et on va le définir à false. Donc là on est bon. Maintenant ce qu'il faut, euh, bah, c'est ici déjà supprimer ça, parce que je n'ai pas besoin d'aller en normal speed, ça va être une condition. Et cette condition, je vais justement la glisser entre les deux ici. Donc je vais faire mon if, et là je vais tester les touches. Donc input.getKey. Euh, et le keycode va être euh, tout simplement, bah, on va utiliser euh, Right Arrow par exemple, donc la flèche droite. Mais ça ne va pas euh, uniquement euh, être utilisé quand on appuie sur la flèche droite. Je veux aussi pouvoir le faire quand je vais sur la flèche gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement recopier ici euh, mon input euh, get key euh, Et je vais masser ici left arrow. Comme ça, je peux le faire sur la flèche gauche et sur la flèche droite. Qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais ouvrir mes braquets pour la condition. Et ici, je vais faire un if. If, et je vais tester is tap. Donc, if is tap... Alors, on peut remettre égal, égal true, hein, si vous voulez. Euh, bah Là, qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement définir time1. Hein. Je vais lui dire qu'il est égal à time.time. Time.time, .time c'est le temps écoulé depuis le début euh, du lancement de la scène. Et là, dans la foulée, on va passer isTap à false. De manière à ne plus revenir dans cette condition. Alors Ensuite, je vais avoir besoin d'une autre condition pour gérer justement s'il y a eu un double appui. Qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire if time 1 que je viens de définir au dessus moins time 2 est plus petit que on va mettre 0 une flotte le temps entre les deux ça va être l'intervalle entre deux appuis sur la touche tout simplement ben, qu'est ce que je vais faire ben là à ce moment là je vais définir sp et je vais lui dire qu'il est égal à run speed parce que j'ai fait une double tape et je veux passer du coup je veux que mon personnage se déplace plus vite donc ça c'est parfait maintenant euh, il me faut obligatoirement une condition, une condition else, enfin la, la suite, le sinon, parce que sinon je vais avoir un gros problème. Donc qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais tout simplement maintenant dire que dans, cette, dans ce else, if isTap est égal à false, voilà, alors je peux même mettre comme ça si vous préférez, hein, vous savez que c'est la même chose, à ce moment-là, s'il est égal à false, qu'est-ce que je fais ben, Je vais te dire que time.2 est égal à time.time. .time. Comprenez l'idée comme ça, euh, time point 2 ici va être défini automatiquement. À time point time. Alors je pense que c'est clair. Hein, regardez bien ici. Euh, de toute façon, time point je le définis à time point time. IsTap est égal à false. Donc automatiquement je vérifie ici si euh, je suis dans, dans, dans le double tap. Sinon, s'il est égal à, à false, au prochain passage, ici je suis là. Donc je définis time point time, time point 2 à time point time. Donc ce qui va me permettre maintenant aussi, si je définis isTap. Ah, true Et que, bah justement, je passe ici, je vais dire que je passe en normal speed. Donc, je vais passer ici en SP, en normal speed. Voilà. Bah, ce code-là, vous voyez, va suffire parce qu'ici, je fais mon déplacement en fonction de SP. Et SP va changer en fonction du double tap ou pas. Donc, il suffit de tester. Maintenant, on retourne dans Unity. J'attends que mon script compile. On peut voir qu'il a bien compilé. Et on va pouvoir tester ça ensemble tout de suite. Donc là, je me dirige vers la gauche, je me dirige vers la droite, je refais un double appui, on peut voir que je vais beaucoup plus vite. Vers la gauche, double appui, je vais beaucoup plus vite, je cours. Et si je lâche, voilà, je marche. Donc là, je marche, vous voyez, double tap, tac, et voilà. Alors l'intérêt, l'inconvénient ici, c'est que si vous voyez vous êtes en vitesse rapide et que vous allez de gauche à droite, vous continuez à courir. Bon, ça, ça, ça pourrait euh, se changer, mais je trouve l'idée plutôt bonne. Si je cours, je reste à fond. Et si je lâche, voilà, je remarche ensuite sans aucun problème. Vous pouvez voir que ce code, il est simple. Euh, vous pouvez gérer l'intervalle du double tap en, en jouant ici avec tout simplement... 0, euh, une flotte, on pourrait mettre par exemple beaucoup plus, si on voudrait tester, on pourrait avoir une double tape qui soit un, plus, un peu plus importante en termes de temps entre les deux, donc là ici j'ai mis 2, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus facile, voilà, donc à vous de tester, mais ça fonctionne très bien je marche, double tape, tac, je cours je marche, double tape, je cours. Voilà. Donc, euh, voilà comment fonctionne ce code. J'espère avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye